Bonjour les amis, le trading sans stresser c'est génial non Comment arriver à ne pas stresser quand on fait du trading Eh bien dans le temps euh, j'ai essayé différentes techniques euh, et lorsque un trade partait dans le mauvais sens eh bien, je peux vous dire que je stressais, je n'étais pas content, euh, si c'était des longs trades euh, je, restais, je restais parfois éveillé euh, une bonne partie de la nuit où je me levais la nuit donc euh, pour moi ça a été terminé euh, les swing trading donc euh, je coupe toutes mes positions en fin de journée, ça c'est ce que je préfère et après donc c'est surtout prendre des petits trades, faire du scalping et sécuriser très rapidement mes positions. Comment est-ce qu'on fait ça Et bien à partir du moment où vous achetez par exemple le marché, vous mettez votre stop loss directement au niveau de votre point d'entrée comme ça vous êtes sûr de ne plus perdre. Euh, sur cette position, si le marché s'envole en, et eh bien vous faites des gains, s'il retourne dans l'autre sens et eh bien vous ne perdez rien. Donc ça c'est ce que j'appelle euh, trader sans stresser et c'est ce que vous devriez faire donc pour euh, avoir vraiment euh, une vie beaucoup plus zen lorsque vous faites du trading. Pour cela euh, la meilleure technique, euh, ça fait 12 ans que je fais du trading et eh bien c'est bien sûr le scalping. Donc vous prenez une petite position, vous la sécurisez très rapidement quand elle part dans le bon sens, si elle part dans le mauvais sens vous coupez rapidement, vous n'attendez pas euh, de faire une perte importante, non, si ça part dans le mauvais sens eh bien vous coupez. Si ça repart dans le bon sens vous réessayez de prendre le marché euh, dans le bon sens, bien sûr il y a des signaux qui vous indiquent quand rentrer dans, dans une position, c'est à ça que servent les bonnes formations. Et ensuite eh bien, vous pouvez remonter votre stop loss une fois que vous avez sécurisé votre position et là vous le remontez au fur et à mesure. Vous connaissez les endroits où il y a un risque de retournement, vous prenez une partie de vos bénéfices et si le marché se retourne, à la limite vous faites un hedge donc vous tradez dans le sens opposé ou si le marché continue à partir dans le bon sens et bien vous remontez, vous prenez encore une partie de vos bénéfices et vous voyez que le trading de cette manière-là c'est vraiment sans stress. Donc c'est à ça que moi je vous conseille d'arriver. Donc pour cela, apprenez une méthode de scalping comme celle que j'enseigne euh, ça vous permettra d'être beaucoup plus performant, de ne faire que des petites pertes de temps en temps et faire des gains euh, beaucoup plus importants très souvent. Donc dans ma formation 5.0 qui va sortir dans quelques jours, je vous expliquerai ça. Donc si vous êtes un de mes étudiants, vous aurez accès rapidement à cette formation et euh, vous verrez que c'est très très très efficace et que beaucoup de traders professionnels travaillent de cette manière-là et ont des résultats positifs tous les jours. Donc ça fait des années que je suis à la recherche de méthodes efficaces, j'ai essayé différentes méthodes et je peux vous dire que là, été 2020, cette méthode-là est vraiment très efficace et vous pourrez voir que vous aussi, sans devoir faire une formation qui dure des mois ou des années, vous arriverez en utilisant cette technique-là à des bons résultats quasiment immédiatement. Donc il suffit d'avoir un petit peu de discipline, de respecter quelques règles, de rentrer au bon moment avec des signaux clairs et précis et vous verrez que de cette manière-là, trader c'est trader sans stresser. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la, et j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.